Là, tu pousses ton premier cri Non, ne t'inquiète pas Si aussi tu es à l'abri Tu fais et qu'à partir d'aujourd'hui, tu es priorité. Of So Amen. Super, ça y est les mères, ça y est, nous sommes parents, ça y est je suis père, ça y est.